Oui, parce que c'est très important l'histoire des enfants. Bah, regardez dans les photos qui sont là, on le voit avec Olivia, et quand il, il prend la tête de, de ma fille qui, avait, qui était vraiment petit bébé, puisqu'il était bah, Olivia avait Picasso comme parrain et Jacqueline comme marraine. Et je me rappelle le jour où on a fait un, un baptême, un baptême, on a inventé nous un baptême avec les Picasso. Pour que ce soit un, un, un baptême hors norme, c'est-à-dire Picasso était le parrain, Jacqueline était la marraine, mais ça s'est passé comme ça entre nous, avec un panier, avec des friandises comme ça, et c'est tout. Et nous étions les plus heureux au monde, parce que c'était dans un climat tellement chaleureux. Et je me rappelle de Picasso qui prenait la tête d'Olivia et qui, et elle, qui l'embrassait un petit bébé qui avait trois mois quatre mois et lui là, ah, ils, étaient, ils étaient amoureux c'était la vie normale